Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de QSD qui plonge dans le monde agricole ce soir. Face aux crises sanitaires, crises sociales, c'est un peu euh, le monde silencieux finalement de ceux qui souffrent également de ces différentes crises et peut-être encore plus aujourd'hui avec ceux qui se dessinent en Ukraine on en parle aujourd'hui avec notre invité, Gémy Mourouvin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FDSE, on rappelle la fédération euh, des syndicats d'exploitants agricoles de la Guadeloupe. Ça veut dire que ça rassemble un certain nombre d'agriculteurs localement en Guadeloupe. Ben... On, peut... on peut se dire que c'est le syndicat le plus répandu en Guadeloupe. C'est nous qui rassemblons le plus d'adhérents. De... Donc, euh, nous sommes euh, le premier syndicat de la l'agriculture. En on a beaucoup parlé ces deux dernières années de l'impact économique de la crise Covid sur tous les secteurs d'activité, mais singulièrement sur le secteur marchand, euh, sur les secteurs de l'événementiel, euh, beaucoup d'entreprises. Les agriculteurs, on ne vous a pas beaucoup entendu, et pourtant, euh, vous aussi, vous subissez les effets de la crise. Ben, en fait, on a beaucoup entendu euh, tous les autres secteurs d'activité parce qu'eux, ils ont subi euh, une crise. Mais nous, ça fait longtemps que nous sommes en crise. Donc, en fait, cette crise a été encore une petite étape pour nous. C'est-à-dire que l'agriculture, ça fait une trentaine d'années que nous sommes en crise. Et nous, nous sommes tellement habitués à être en crise que nous n'avons pas été nous plaindre. Aujourd'hui, par contre, nous sommes arrivés à bout. Oui, parce qu'aujourd'hui, avec encore la crise ukrainienne, euh, on se rend compte qu'il y a une augmentation euh, des prix à, à venir, singulièrement sur les, les intrants, ce qu'on appelle les intrants, et notamment les engrais nécessaires pour la production locale. Euh, vous avez constaté ces augmentations de, de prix On l'a très bien constaté. On a eu une augmentation euh, assez singulière, environ 40% euh, du prix. Donc euh, déjà que nous étions euh, très limités dans l'achat d'un tronc parce que c'était vraiment déjà trop cher. Aujourd'hui, nous sommes incapables d'en acheter. Incapable. Incapable. Le mot est fort quand même. Euh, le mot est peut-être fort, mais euh, c'est la vérité. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on regarde le prix d'un sac d'engrais, euh, on ne pourra pas le répercuter sur le prix de la production. Donc, on préfère s'en passer. Vous préférez vous en passer, euh, en passer. Euh, Quels sont les risques, alors, pour la production ben, On le voit depuis quelques années. Euh, le tas de cannes qui diminue, euh, les... certaines productions qui sont en manque en Guadeloupe, certains prix qui ont flambé. Euh, on a tout eu. Aujourd'hui, aujourd c'est maintenant qu'on va avoir cette crise oui. euh, sur le secteur agricole. Aujourd'hui, euh, notre coût de production... On va dire qu'elle dépasse le prix de vente. Donc aujourd'hui, obligatoirement, on sera obligé de répercuter sur certains prix. Il y a quelques mois de cela, vous apparaissiez comme les sauveurs en Guadeloupe, en plein confinement. La production locale était valorisée, ces paniers qui sortaient de partout de la production locale. Mais là, vous subissez le coût. Il y avait un coût à payer à cela. En fait... En fait euh il faut savoir que les agriculteurs en Guadeloupe apparaissent comme sauveurs à chaque fois qu'il y a une crise. En 2009, nous étions les sauveurs. En euh, 2021, nous étions les sauveurs. Sauf que ces fameux sauveurs, ils sont euh, en grande, grande, grande difficulté. Euh, nous continuons à produire parce que nous aimons ça. Nous continuons à produire parce que nous avons fait un choix de vie. Euh, Aujourd'hui, l'agriculteur ne gagne pas d'argent. Mais comme il aime son métier, il continue à produire. Ouais. Donc, en fait, on il voit... Il survit. C'est même plus de la survie, c'est... À ce point. C'est à ce On, on, oui. on s'en rend pas compte, effectivement, parce qu'on voit quand même sur les étals, on voit ces légumeries euh, qui poussent un peu partout. Euh, on, on a l'impression que la production va peut-être de mieux en mieux. Qu est -ce, quel est le leurre Qu'est-ce qui fait que le consommateur ne voit pas les difficultés euh, de l'agriculteur Et c'est peut-être ce qui, qui euh, empêche les pouvoirs publics à mieux comprendre vos problématiques. Mais, en fait, il faut savoir quelque chose, c'est que en Guadeloupe, 80% de la production est informelle. Ah, 80% de la production en Guadeloupe est informelle. Euh, cette production ne passe Pourtant, il y a des enquêtes plutôt régulières. Chez, cette production ne passe chez aucun OP, chez, euh, chez personne. C'est des productions qui sont en vente directe. Euh, c'est produc des productions qui permettent à l'agriculteur d'avoir un peu d'argent oui. pour réinvestir. Parce que l'agriculteur aujourd'hui chaque fois qu'il gagne euh, 10 euros, il en réinvestit au moins 9. D'accord. Aujourd'hui, euh, en pleine actualité, c'est bien forcément euh, la récolte sucrière qui n'a pas encore euh, démarré. Euh, on a vu que les opérateurs de coupe ont demandé effectivement à ce que soit revalorisé leur grille tarifaire. Là aussi, ça va avoir un impact sur les, les producteurs que vous êtes et sur la filière d'une manière générale Mais Forcément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, les opérateurs de coupe se sont mobilisés pour survivre. Ce que je comprends très, très fortement. Il faut qu'ils survivent. Mais vous n'êtes pas contre eux, vous comprenez. Non, non, non, non. En fait, il faut bien comprendre la situation. Les opérateurs de coupe ont demandé une augmentation parce qu'ils subissent une forte augmentation à la fois des carburants, de tout ce qu'ils utilisent. Oui. Ce qui est normal, ils doivent répercuter leur, opé leur opérateurs. Aujourd'hui, on n'est pas contre eux. Aujourd'hui, on dit simplement que nous aussi, on a un coup de production qui a flambé et qu'il faut qu'on se retourne forcément vers le troisième acteur de la filière pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Le troisième acteur, bien évidemment, c'est euh, l'usine. C'est l'usine. Oui. Et vous avez déjà entamé, euh, enfin, pour parler, euh, euh, à, il y a déjà ceux propres à l'usine elle-même qui, qui n'a pas encore démarré, mais. Bon. Vous avez engagé des discussions sur le sujet avec la filière, avec l'Iguacan, avec bah, toutes les instances dirigeantes autour de cette filière. Aujourd'hui, on a un gros problème. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de désinformations il y a eu beaucoup de groupements qui se sont constitués à tout va. Les agriculteurs, enfin les planteurs, ne sont pas encore mobilisés sérieusement pour aller demander une augmentation. Là, euh, Gaudel joue à la politique, euh, je ne sais pas si euh, je vais oser le dire, euh, du colonialiste pur et simple, c'est-à-dire... Euh, les monter... mots sont forts, quand même. Ah oui, les mots sont forts. Euh, oui, j'assume mes mots aussi. Euh, Gaudel, aujourd'hui, essaie de monter les planteurs contre les opérateurs, obliger les planteurs à emmener de la canne pour qu'ils puissent forcer les ouvriers à démarrer. Euh, mais tout ça, dans le but... De ne pas les regrouper pour afin de demander une augmentation. Bon, et euh, là forcément vous interpellez les pouvoirs publics. Euh, on a vu dans un communiqué que vous demandez des, des assises euh, du monde agricole. Euh, C'est à ce point euh, en Guadeloupe. Quelle, quelle réponse avez-vous pour l'instant des, des collectivités, de nos représentants euh, des pouvoirs publics Pour l'instant, euh, ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est-à-dire que chaque fois qu'on arrive. Euh, et nous euh, bombardons de, de quelques millions pour euh, boucher des trous, alors que ce n'est pas ça la solution. Ça, la solution n'est pas là du tout. On ne peut pas à chaque fois aller euh, répondre à des... Euh, trouver des solutions euh, non durables, avec de l'argent public d'ailleurs, ce qui est dommage. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, sur le dossier de la Cannes, on est pris de coup, puisque la campagne doit débuter, on veut absolument éviter qu'on soit pris de court sur autre chose et on demande d'anticiper et de faire une assise sur l'agriculture parce que l'élevage est touché, le maraîchage est touché, la banane est touchée, tout le monde est touché. Et aujourd'hui, c'est la réalité du, du secteur agricole de la Guadeloupe. Aujourd'hui, c'est la réalité. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que partout, les agriculteurs sont en souffrance, mais vraiment en souffrance. On voit très souvent euh, l'agriculteur qui produit, l'agriculteur qui oui. emmène son produit. On ne voit pas ce qui est devant. Et malheureusement, ce qui est devant est beaucoup, beaucoup plus, moins agréable à voir que l'agriculteur oui, qui emmène oui. son produit. Oui, la, la, la post-production et la, la, la pré-production, tout ce qu'il qu faut investir pour cela. Quelles sont les relations que vous avez aujourd'hui avec le, le, le secteur bancaire Est-ce que les banques vous accompagnent Est-ce qu'elles comprennent les, les situations Parce on a tendance à oublier qu'un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Alors, je vais, je vais dire un mot euh, sur ça, c'est-à-dire que peu importe la banque, aujourd'hui, dès que tu dis que tu es agriculteur, on te dit « merci monsieur, à la prochaine ». Oui, les portes sont fermées. Les portes sont forcément fermées, parce que l'agriculture, il faut savoir que l'agriculture, c'est un métier euh, très dur, très variable, on ne maîtrise pas tout. Oui. Euh, il suffit qu'il pleuve oui, qu'il y ait météo, trop de soleil la production, euh, oui. et on, a, on a ça et forcément on n'a pas la boque qui joue derrière hein, qui joue ce rôle qui pourrait nous soutenir, nous apporter quelque chose Non, on ne pas depuis très longtemps Pour terminer, Gémy Mourouvin la FDSEA tire la sonnette d'alarme aujourd'hui, vous avez publié des communiqués vous interpellez les pouvoirs publics vous attendez là euh, que le dialogue puisse s'ouvrir que vous puissiez avoir des portes euh, pour dialoguer, vous représentant de la FDSEA il faut savoir qu'on a fait ce communiqué avec les GIA aussi, les jeunes agriculteurs, les de, jeunes Guadeloupe. agriculteurs de Guadeloupe. Euh, nous, on attend une réponse euh, des pouvoirs publics, mais on veut absolument que tous les acteurs soient présents pour qu'on puisse négocier quelque chose de durable. Il faut qu'on arrête les solutions à la va-vite euh, qui ne durent que très très peu de temps. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et vous, chers téléspectateurs, le monde agricole de Guadeloupe qui exprime sa souffrance, on a peut-être une chose à faire, c'est de privilégier forcément la production locale, comme cette émission d'ailleurs, c'est de la production locale. Restez branchés sur ETV pour la suite des programmes. Bonne soirée.